Le rôle des témoins dans les situations de violence est essentiel, à la fois pour prévenir les formes graves de violence, pour soutenir les victimes et pour permettre que les auteurs soient sanctionnés. Il faut distinguer deux formes de position de témoin. Le témoin ou la témoin directe est la personne présente lors d'une scène de VSS. Le témoin ou la témoin indirecte est la personne à qui l'on se confie après les faits. Même si l'on est proche de la victime, on peut se sentir en difficulté pour lui venir en aide. Et deux grands principes peuvent alors guider l'action du témoin. Tout d'abord, il faut rester disponible à écouter les besoins de la victime. Respecter autant que possible ses attentes et sa temporalité contribue à lui redonner confiance dans sa capacité de prise de décision. Par ailleurs, il convient de veiller à la sécurité de la victime, mais aussi à sa propre sécurité, notamment en s'appuyant, si nécessaire, sur des personnes alliées pour être aidées. Concrètement, si vous êtes témoin direct, vous pouvez, au moment des faits, appeler le 17. Si la situation représente un danger grave et imminent pour la victime, et ne raccrochez pas avant d'être invité à le faire. Si vous vous sentez en sécurité, vous pouvez aussi intervenir pour faire cesser l'agression. Mobiliser les autres témoins, intervenir auprès de l'auteur, faire diversion, la réaction doit être proportionnée à la menace. Et attention, vous n'êtes ni super-héros ni super-héroïne. Il faut noter que l'intervention des témoins est juridiquement encadrée par les articles du Code pénal relatifs à la légitime défense et à la non-assistance à personne en danger. Après les faits. Que vous ayez été directement témoin au pas de la scène, vous avez un rôle à jouer. Vous pouvez soutenir la victime en lui demandant si elle va bien et si vous pouvez faire quelque chose pour elle. Il est important que la victime se sente crue, ne remettez pas en cause son récit. L'indifférence des témoins peut être vécue comme une nouvelle violence par les victimes. Et si la victime minimise le fait, il est important de lui dire que ce qui s'est passé n'est pas normal et de la rassurer avec des phrases telles que « la loi interdit et punit ces actes et propos » ou encore « l'agresseur est le seul responsable ». Ensuite, il faut savoir qu'en tant que témoin direct ou indirect, vous pouvez mettre par écrit votre témoignage. Aider la victime à faire de même. D'ailleurs, un témoignage indirect peut être utile dans le cadre d'une procédure pénale ou disciplinaire. Être témoin d'un acte d'harcèlement ou de violence n'est pas anodin. Vous pouvez ressentir le besoin d'en parler. N'hésitez pas à demander de l'aide au sein de votre établissement ou auprès d'associations extérieures.